Salut tout le monde Alors aujourd'hui on trouve pour une nouvelle vidéo Un jeu, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de jeu Alors euh, on se retrouve sur euh, Brain Out Oui je sais, je recopie un peu mais bon Voilà quoi, c'est pas très très très grave hein. Quand il n'y a pas d'idée en confinement Et eh bien on fait avec ce qu'on peut Ok Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira Alors vous verrez pas ma tête pendant euh, Le jeu Mais au début oui Et à la fin oui, sur ce, à tout. Nous nous retrouvons pour Brainoach alors c'est un Cast et puis on verra où on ira non alors on va essayer d'aller au plus loin qu'on peut et voir, euh, voir, euh, voir voir voir ce que c'est le jeu bon même si je connais déjà un petit peu euh, via euh, les vidéos mais euh, voilà, là on va compter combien il y a de canards 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 il y en a 10 il y en a pas 10 ah oui, parce que lui là, c'est pas un petit canard Il y en avait neuf, ok Qui est le plus grand Euh... La girafe Non Le soleil, ok Je sais pas pourquoi, mais ouais, si tu veux Alors, pouvez-vous trouver celui qui est différent Ah, c'était celui-ci, voilà Quelle griffe est semblable à la griffe déployée du chat Euh... Soit celle du bas ou soit celle du haut. Celle mmh. du bas. Hein ok, d'accord. En fait, j'appuie sur l'altro patte qui était... Ok. Combien y a-t-il de triangle dans un pentacône euh, Beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit 6. Elle a pas 6. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 10. Elle a pas 10 il y avait 11, ok. Bon, j'ai dû en oubliant, hein, mais bon, lequel, je ne sais pas. Alors voilà. si jamais ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à me dire... Euh, de me dire euh, si vous voulez que je fasse un, un play dessus. Voilà. Alors, quelle note donnerez vous pour ce jeu Toutes les marques, une note. Toutes les marques Ok, si tu veux. Alors, réveillez le hibou, le hibou. Euh, il faut qu'il fasse nuit. Voilà, ok. Alors, trouver quelque chose que vous ne pouvez pas manger. Bah, ouais, ça. Bah, ça alors. Bah, voilà, ok. Ouais, des fois en fait, il faut il faut bouger et tout. Alors là, je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Hop là, voilà. Il fallait appuyer, deux... enfin, appuyer avec ses deux doigts. Parce qu'en fait, c'est un truc de rapidité. Euh, trouver la couleur la plus foncée. Bah, c'est les écritures noires. Oui, il y a plein de choses que j'ai déjà vues parce que c'est vu que c'est déjà vu en vidéo. Et euh, là, il faut soulever ça, et là, on fait 3. pas le niveau auquel j'ai été spoilé, spoilé. Spoil. Bref, vous avez compris. Euh, aider bébé caneton à boire de l'eau. Tiens, boire, regarde, hop, là, voilà. Ok. Euh, Pouvez-vous résoudre cette, cette question euh, Alors là. Ah, Ok. D'accord, fallait enlever la barre du 1 pour la mettre au fond pour que ça fasse 2. Euh, vous avez trouvé quelque chose à manger Vous avez sûrement un truc à bouger Non, même pas. Euh... Alors là Ah, ok, d'accord. Fallait faire un genre de steak ou je sais pas quoi là. Un beefsteak ou je sais pas trop quoi. Le petit éléphant est si seul. Regardez une vidéo. A few minutes later. Ah ok, en fait il fallait même pas regarder une pub, il fallait juste appuyer pour dupliquer. Ok d'accord, il va bah, dis donc, mettez la girafe au frigo. Et comment Ah d'accord faire des zoomer avec ses deux doigts, ok d'accord Alors ça celui-là par exemple j'ai jamais vu alors je sais pas trop. Remplissez les bonnes cases 2, 2 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 Ah non ok j'ai compris Tac 3 1 2 1 2 What mais c'est pas possible un, deux, trois. Ok, alors. If, alors, euh, tac. Ça c'est good, ça c'est good. Et là, voilà. Oui bon, enfin, j'ai... Ok, voilà. J'avais... Euh, je suis chercher la solution sur internet et j'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Comme ça, bah, plus vite on réussit, mieux on... on... Ah ok. C'est bon, t'as assez grande là Ok. Euh, bref, euh... Non, je suis mort. Mais ça, non Ah, ok. Fallait appuyer. Fallait taper, taper, taper, taper. Place 3 pièces dans une tirelière. Combien il y en a maintenant Il y en a beaucoup. Ah. Rentre, rentre. Faut il y en a beaucoup. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si j'ai bien compté, il y en a 15. Vous pouvez aussi dire dans les commentaires, vous les... S'il y a des trucs, quand, quand il faut compter, comme ça vous aussi vous pouvez participer en mode euh, numéro 1 nien, il y en avait trois, j'ai tellement faim, faites quelque chose à manger. Mmh. Ah ok, ok, fallait faire un œuf, euh, ok ok. Et quelles sont les coupes minimales nécessaires pour couper un cercle en Ah ça j'avais vu, je crois que c'était trois. Si je me trompe pas. Ah, ok, une seule. Ok, ok, ok. Combien y a-t-il de fourmis Alors ça, je sais qu'il faut zoomer. Voilà, et maintenant on peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Il y en a 18. Hein Ah là, voilà, j'avais mal compté, ok. Excusez-moi, excusez-moi. Trouvez la règle et notez la réponse. Alors, 1, 2... 1, 2, 3, 5, 6, 7, ce serait de la bah, 8 alors. Mmh. Bon, ben bah, sur ce, on va faire la fin de cette vidéo sur ça parce que faire 26 niveaux c'est quand même pas mal. Je pense ça a duré assez longtemps. Alors, si pour celui-ci vous trouvez la solution, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sinon, bah je le ferai aussi bah, à la prochaine vidéo s'il vous plaît. Pendant ce confinement, il bah, n'y a pas grand chose à faire. Alors, on va essayer de trouver tout ce qu'on peut pour s'occuper. Voilà. Je vous laisse essayer de trouver et de me dire dans les commentaires ce que c'était euh, la solution. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Je vais faire euh, la fin euh, avec ma tête. Comme ça, voilà, ça fera début avec ma tête, milieu, sans ma tête et fin avec ma tête. Et comme ça, bah, ça fera mieux. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve pour cette fin de vidéo sur ce jeu Brain Out. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Si vous êtes chaud, chaud partage chaud braise, vous menez dans les commentaires et on fera tout le jeu, tout Brain Out. Voilà, si vous êtes chaud, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'en profite avec ce confinement de faire des petits jeux tranquilles, posés, même si ça casse la tête. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.